Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment obtenir des plaques de carton de très bonne qualité pour fabriquer vos propres Tycoon dans le jeu Nintendo Lab. Alors c'est très simple, pour cela munissez-vous d'un cutter et d'un carton de 5 iPad, tout neuf. Alors c'est parti, donc il suffit d'ouvrir délicatement le scellé. donc voilà. il suffit de retirer la première cale de récupérer la première plaque de carton de jeter tous les ipads et de récupérer la seconde plaque de carton qui est tombée. voilà c'est tout bête et comme ça vous pourrez vous faire une belle collection de plaques de carton pour vos futurs tricônes. C'est